Une dernière fois. Présentation des visiteurs. Déclaration de député. Député de Bruce gray -Winsound. Nous voulons vous entendre. Merci, Monsieur le Président. Le mois dernier, j'ai eu l'honneur de me joindre à l'équipe de santé familiale qui célèbre de ma circonscription, qui célébrait un médecin qui a célébré l'insuline, son attention vers la médecine. Était, a débuté en 72. Il a été inspiré par le docteur George, George Thompson. Il a commencé à travailler sur la péninsule de Bruce et il voulait aider. Et 25 ans plus tard, il y est encore. Le docteur Thompson a ouvert son cabinet en 92. Au cours de sa carrière, il a été actif dans différents rôles et a fourni des soins de santé exemplaires à ma circonscription. Après tant d'années, il il est toujours aussi occupé. Il continue d'avoir des patients qui travaillent, qui apprécient son travail. Il travaille à Lionshead. Il aide aussi l'hôpital local, aide des, dans les visites en soins palliatifs. Il aide les étudiants médicaux, les résidents et appuie aussi différents autres départements. C'est vraiment un médecin de famille qui, que l'on voudrait tous. Il a fait de la péninsule de Brousse son chez-soi. Il y vit avec sa famille et son chien chez Je J'encourage tout le monde à le célébrer. D'autres déclaration de député, député de windsor ça. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais commencer en saluant les Chevaliers de colons du comté de Windsor-Essex. Il y a 20 ans, ils ont adopté leur, euh, un, leur euh, foyer de, re, de retraite euh, et ça a commencé avec Mike Ages, un ami à moi, Bill Fontaine de ses amis qui souffrait du cancer. Euh, a passé ces derniers jours à cette, à cette, dans ce foyer pour patients cancéreux. Il a encouragé tout le monde à être impliqué. Depuis lors, ils ont levé plus de 300 000 en fonds. Ils travaillent même la fin de semaine pour lever des fonds pour ce centre de soins palliatifs. Ronald, Ronald Fabreau était aussi présent au cours d'un événement et l'un des présentateurs a dit que c'est un centre de soins palliatifs. Ce n'est pas seulement un endroit où les gens viennent mourir, mais ils viennent aussi y vivre leurs derniers jours dans le respect et la dignité qu'ils méritent. Monsieur le Président, maintenant que je, change, je dois aussi changer de sujet, on ne peut pas régler un contrat à moins d'être à la table. Je demande donc au gouvernement de retourner à la table des négociations avec les communes Dites-leur de s'asseoir à la table et de régler le problème. Ne suggérez pas les négociations. Mes étudiants méritent de retourner en classe aujourd'hui. Député de Kitchener Centre. Merci. Le 11 octobre est le jour international de la fille et j'ai tenu des... Une cérémonie à la, au quartier général de Google dans ma circonscription. Des jeunes filles de 5 à 8 ans sont venues à cet événement en, qui parlait de sciences, technologies et de maths. Il y a plusieurs emplois qui sont liés à la technologie, le manque de femmes dans ce secteur, ce qui contribue à l'inéquité salariale. Nous savons que les filles et les garçons ont d'aussi bonnes performances en sciences et en maths à l'école, mais pour une qui inconnu envoie les filles abandonner ce sujet lorsqu'elles vont lorsqu'elles poursuivent leur carrière académique nous voulons donc leur montrer des femmes qui ont réussi dans ce secteur madame monsieur le président je connais plusieurs Femmes qui travaillent dans ce secteur, l'une d'entre elles est propriétaire d'une fabrique d'éoliennes, une autre travaille chez Google. Et ces femmes ont partagé la raison pour laquelle elles ont choisi ce chemin de carrière et à quel point ce secteur, les récompenses, est important pour elles. Nous avons vu une excellente réponse des enfants, des filles et de leurs professeurs. Elles étaient impressionnées par leur travail et leur que les filles peuvent réussir. Nous tiendrons cet événement encore l'an la prochain. Merci. D'autres déclarations de députés? Le député de Lambton-Kent Middlesex. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'informer la Chambre que le 28 octobre, Tessa Virtue et Scott Moyer, des patineurs artistiques ont établi, artistique, ont établi de nou un nouveau record dans une compétition à Saskatchewan, j'aimerais rappeler à cette chambre d'un record de ces athlètes. Moyer et Virtue sont des champions olympiques, des champi trois fois champions du monde, sept fois champions canadiens et les plus jeunes à gagner des compétitions aux olympiques. Ils patinent ensemble depuis 20 ans. Moyer et Vertu ont reçu leur formation à notre euh, aréna régionale qui continue à avoir la dévotion de la famille Moyer. Je félicite Scott et Tessa pour... Cette dernière victoire, et j'ai mis hâte de regarder les compétitions olympiques de 2018 en Corée du Sud. Et je sais que nous verrons une autre excellente performance de ces patineurs canadiens exceptionnels. Merci. Député de Nickelbelt. Merci, Monsieur le Président. Nos hôpitaux sont à, un... à la ligne de. À un point très important. Je vais vous donner l'exemple de Monsieur Gratton de ma circonscription. Monsieur Gratton est tombé le 13 mai. Il est allé à la salle d'urgence. Il avait besoin d'un appareil pour le cœur. Sa santé s'est détériorée. Il avait besoin de soins. Et à tout autre moment, on l'aurait évalué à examiner à l'hôpital et on l'aurait envoyé en leur soins de longue durée. Mais plus maintenant. Maintenant, il a dû quitter l'hôpital pour avoir les soins. Il était impossible de s'occuper de lui à la maison. Il avait besoin de soins, d'un de, cathéter, de transfert de l'aide pour s'alimenter et on la on aurait dû le retourner chez lui avec des soins à domicile mais ensuite il a commencé à chuter il a fait des chutes dans les escaliers il a passé la journée dans le lit avec des vêtements qui étaient souillés et ce n'est pas étonnant. Il est tombé malade de nouveau. On l'a envoyé à l'urgence. Maintenant, il a la, la pneumonie, une infection sanguine. Il est trop malade pour aller en soins de longue durée. Monsieur Graton est décédé à l'hôpital hier soir. Sa famille croyait que la surpopulation de notre hôpital signifiait qu'on se concentrait trop à le faire sortir de l'hôpital pour libérer le lit. Combien d'autres familles sont traitées de cette façon? Député de Dundas Flamborough, westdale Merci. Je prends la parole pour célébrer mon ancienne université, McMaster. Alors qu'ils ont ouvert le L'édifice Red Wilson, une, une installation de 150 000 pieds carrés, une, une histoire très intéressante, deux histoires intéressantes derrière cet édifice. Évidemment, l'amour, l'attention, les soins que Monsieur Wilson montre envers son ancienne université, pour à laquelle il a fait une, un don de 10 millions de dollars, et aussi l'appui aux étudiants. On voulait que... En fait, le gouvernement avait décidé de ne pas appuyer différents édifices, mais les étudiants de cette université ont écrit des lettres passionnées à mon bureau. J'en ai reçu plus de 400. Et on se posait la question, pourquoi après... 30 ans, cette installation était essentielle. Pour les étudiants qui croient de temps en temps que vous n'avez pas d'influence, franchement, vous avez vraiment une influence. Vous avez pris la situation en, char en charge et vous avez apporté cet édifice. Merci. Député de chatham kent -Sex. Merci, Monsieur le Président. Il y a deux semaines, il y a eu, eu deux accidents dans ma circonscription. En deux jours, deux camions sont, ont fait des sorties de route, ce qui a mené à la fin de semaine de l'Action de grâce, et plusieurs de mes commettants m'ont dit que c'était de la pure chance de qu que personne n'ait été blessé au cours de cet accident. On se demande quand est-ce que l'allée des carnages sera rendue plus sécuritaire par ce gouvernement Personne ne prend les, les risques de ce, ce tronçon de route au sérieux. Il faut une barrière de ciment qui est demandée de par mes commettants depuis très longtemps et j'ai même 4 000 signatures qui demandent une telle barrière. Mais la première ministre a commencé à revenir sur sa promesse alors que les, le ministre des Transports a commencé à parler de câbles tendus. Des... Mais ce n'est pas assez. Le les gens qui font des sorties de route pourraient se retrouver dans le fossé de l'autre côté. Et il y a des constructions qui se produisent dans cette, dans, sur ce tronçon. Prenez donc le temps d'installer des obstacles de ciment. Mais comme étant ainsi que moi-même, ne laisseront pas aller cette question. Donc, encore une fois, nous devons construire un obstacle de ciment maintenant député d'ottawa sud merci monsieur le président ottawa sud est le a fourni plusieurs athlètes dans notre province Al-Sharon et en état. Il a été intronisé au temple de la renommée du rugby. Il est un des meilleurs athlètes produits par notre pays. Il a représenté notre pays quatre fois à la Coupe du monde. a joué avec les barbares pendant plusieurs années. Il a joué en Angleterre et en France. Il a il n'a jamais oublié ses racines, il est toujours logé à Ottawa-Sud et c'est aussi un, quelqu'un qui amène un grand appui à, aux athlètes locaux. C'est un gentleman, il dit qu'il a bien réussi en raison de son équipe. Il continue d'être un champion pour euh, défendre le sport qu'il adore. Monsieur le Président, je demande à tous les députés de cette Assemblée à féliciter Al, quelqu'un d'exceptionnel, dans sa belle réussite. Merci, Monsieur le Président. D'autres déclarations de députés. Député Delgin Middlesex London. Merci. Au cours de la semaine dernière, nous avons noté l'ouverture d'un jardin pour les anciens combattants à Saint-Thomas. Il y avait des, des, des élus municipaux, des gens de la branche 41, du, le maire était là ainsi que Karen Vecchio, la députée fédérale était présente. Nous avons aussi été honorés par la présence de la lieutenant-gouverneure, Elisabeth Dowdswell. Ce projet a été lancé par des résidents locaux qui voulaient créer ce jardin. Le bon travail de notre collectivité a levé des centaines de milliers de dollars. J'aimerais remercier le comité qui a établi ce projet pour la ville de Saint-Thomas. Nous avons une statue pour les anciens combattants de la Première Guerre mondiale et un nouveau monument qui a été créé pour reconnaître ceux qui ont servi en Afghanistan. De plus, un, un arbre de Vimy a été planté, pour nous rappeler de la, guerre de Vimy, de la crête de Vimy, c'est un arbre qui a été importé de la France. Nous, avons plus, nous voulions simplement rassembler tous les monuments de la ville dans un seul jardin. Il y a un parc, il y a des endroits où on peut s'asseoir et réfléchir et... C'est là que nous tiendrons aussi la, le, le, les célébrations du jour du des souverain. Des sou.